Allô Allez, rendre c'est Anna. Et... Je te dérange. Ouais. Euh, Je t'appelle, j'avais besoin de te parler. Oui, à propos du film, en fait. Le film sur toi. Ouais. Je suis ennuyée, j'ai l'impression qu'Annabelle veut pas le faire. J'ai peur que... que, que ça tienne pas. Ouais. Bah oui, parce que... Enfin, au début elle était super emballée et puis là ça, elle a plein de choses à faire, elle arrête pas, elle a son expo, elle, elle peint, elle, elle, elle écrit, elle performe, elle bah, Annabelle quoi, merde un... et... Oui. <rire> oui toi aussi Toi aussi t'es comme ça, je sais. Bon. Ouais. <rire> Ouais, bah après, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est aussi parce qu'il y a le film. Après, il y a la création bienvenue, elle est sur scène. Enfin, et, et j'ai un... j'ai des moments, bah il y a des moments où j'ai peur, quoi. Je me dis c'est quand même des gros défis tout ça. Hmm. Oh. Merci. Écoute, tu sais, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit euh, au début quand je t'ai envoyé euh, la lettre. Et eh ben j'avais pas pensé que tu me répondrais. Et es là avec nous. Et, et c'est vraiment super. Donc euh, merci. Voilà. Allez. Bonne journée, à très bientôt, merci encore, je t'embrasse. C'est une association qui a pour but la création contemporaine. Et ça, la première création de l'association, c'est Bienvenue. Et qui a aussi pour autre but d'être une interface artistique avec les milieux du soin. On a un c'est Entre. On a ici des artistes, ça ça va. On a des des artistes. On a des artistes et des soignants. Ça c'est bon. On a une trésorière. C'est Céline Doncarli. Mais on n'a pas de président. Il nous faut un président. La France a un président. Les États-Unis d'Amérique ont un président. L'Espagne a un président. Pour exister, il faut entre un président. Ni un dictateur, ni un roi, juste un président, un grand président. Qui choisir? C'est une drôle d'idée qui m'amène jusqu'à vous Voudriez-vous être président Voici ma demande en mariage Je ferai la déclaration d'amour après On est désordonné par ici « Excuse-moi Alejandro, je viens de Marseille !»« Les mots se bousculent dans la bouche, c'est la gouaille du sud, j'ai peur que vous ne lisiez pas cette lettre jusqu'au bout. »« C'est que je suis émue, l'air de rien, l'émotion dans le sud conduit à cette hyper-expression, hyper-familiarité. »« Putain, quand même, je l'aime, lui !»« Mais lui, c'est vous, Alejandro. »« Pourquoi tu l'aimes ?»« Mais arrête de tourner autour du pot !»« Accouche, dirait ma mère. » Il y a la façon, rendre dont tu mythifies ton histoire en la réécrivant. Il y a le baroque et le sacré dans tes films. Il y a peut-être aussi ta réponse unique et singulière à un penchant mystique. Mais je te connais peu. Je n'ai pas tout lu, pas tout vu de toi. Par contre, ce que j'ai lu, je l'ai lu comme si c'était c'était pas moi que tu l'avais écrit. J'ai trouvé une correspondance avec certaines tentatives que j'ai faites autour de mon histoire à moi. Depuis juillet 2016, me voilà démissionné de la psychiatrie pour me centrer sur mes productions artistiques, prendre du temps pour mes propres histoires et fantasmes. J'ai coutume de dire aux gens dubitatifs qu'en tant que psy, je voyais mon travail comme la recherche chez l'autre, de la plus petite étincelle de vie et de désir, et d'encourager cet autre à suivre ce désir, quoi qu'il en coûte. À un moment donné, euh, j'avais des problèmes d'honnêteté avec ce discours fait pour les autres, parce que moi, je gardais dedans mon désir si grand de faire du théâtre. Moi, je ne suivais pas complètement ce désir comme je disais qu'il fallait faire. Moi, je n'osais pas par Trouille Trouille Trouille 16h12 En attendant Jodorowsky Me voici là, ici Le dos au soleil, le soleil qui tape Paris en septembre Le soleil qui tape Le cœur qui tape Et moi j'attends Jodorowsky Paris en septembre, et moi j'attends. J'ai recopié ma lettre en urgence tout à l'heure dans un café. J'avais un rendez-vous et peur qu'il arrive trop tôt. La lettre est un plan. Je fais un coup. J'ai repéré les lieux ce matin, la librairie. Je fais un coup. J'ai peur. Il vaut mieux que pas trop de personnes soient au courant. C'est un coup. En attendant Jodorowsky, tranquillement assise et le dos au soleil, je vis, je Dans respire lettre, Je suis heureuse, peut-être d'un bonheur mêlé de fébrilité et d'enfance Je fais un coup comme on fait une blague J'attends le bon moment espace, Pour faire une bonne farce, il faut ne pas être trop pressé comme ces enfants qui disent bouh cachés entre deux portes cochères on n'a parfois pas le temps d'être à côté Qu'ils nous appellent de loin avec leur bouh. Ils ne pouvaient plus attendre Pas une seconde de plus Il leur fallait se libérer de cette tension Peut-être Et la surprise est ratée Mais les adultes gentils font Le jeu du Oh Marchera mieux peut-être La fois d'après Et tant pis Si je t'apparais lourde moi qui pèse Le poids de deux sacs de ciment seulement J'ai peur que tu dises oui J'ai peur Peur Peur Que tu ne répondes rien Que tu fasses Le mouvement de chasser une mouche Comme quand il fait très chaud Et le mouvement de la main Est alors le plus léger possible Pour ne pas utiliser de force il fait si chaud Il y a tellement de mouches On ne m'avait pas dit Qu'il Faudrait naître tant de fois dans cette vie. On ne m'avait pas dit que la vie, c'était sortir sans cesse de soi. Et alors, comment ça s'est passé Ben... Cher Jodo, ceci est ma troisième et dernière lettre. J'ai finalement renoncé à te couronner président de l'association Entre, Excuse-moi de ce revirement, mais j'ai plusieurs raisons. Tu n'as pas répondu aux précédentes lettres. Et un président fantôme, cela n'est pas bon, surtout s'il n'est pas consentant. Tu n'es pas si jeune, malgré ton énergie colossale. Et nous avons besoin de forces vives euh, pour assurer notre avenir. Mon cousin m'a rapporté des propos sexistes de ta part. Je n'ose pas y croire, mais bon. Désolée de renoncer à toi, nous restons à ta disposition si tu veux euh, en parler nous avons peut-être été emballés trop vite par cette immense admiration que nous ne regrettons pas pour ta personne, tes romans, tes films et jusqu'à te proposer les plus hautes responsabilités chez nous sans te tenir compte des éléments de réalité ni même de ton désir nous revenons à la raison tout en gardant de la tendresse pour ton œuvre et ton personnage Nous ne te renions pas Mais pour toutes les raisons sus détaillées Nous avons dû envisager un changement de stratégie Et il ne sera pas facile de prendre ta place C'est sûr Mais nous avons eu une candidature très sérieuse Dans la personne du docteur Nadège Bourvis Et sans une seconde d'hésitation nous avons dit oui Bonne route à toi cher Jodo nous espérons que tu ne nous garderas pas rancune, et même de loin en loin que tu bénisses notre entreprise. Nous sommes toujours à ta disposition pour un éventuel café. Merci, merci, merci. Je grâce à toi, nous avons posé la première pierre de l'association. Entre.